Variété de cannabis très prisée aux États-Unis, descendante de la famille Kem. Des fleurs d'une merveilleuse couleur vert clair qui semblent saupoudrer de sucre glace avec des trichomes à en couper le souffle. Un hybride dont l'effet est plutôt indicat semblable à la gifle d'un grand gorille. L'oraison courte et bonne productrice avec une grande quantité de résine. En effet pour les consommateurs avec une tolérance élevée, physique plutôt indica. Un arôme et une saveur très complexes et surtout très intenses génétique qui produit une quantité importante de terpènes de forte note d'essence mélangée à un goût terreux acide. Mm -hmm.